Les mauvais dans ma vie. Et mes frères, j'étais perdu J'étais vraiment, quand j'ai dit j'étais perdu j'étais vraiment perdu J'étais la maintien sur la route. J'ai fondé, mais tout, rien ne va être si, si ma vie. Rien ne va si ma vie. Ma commencé à tombée, il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien. Jusqu'à faire fait cœur, ils ont arraché de ma main parce que je n'arrive même pas à rejouer de debout. Mon mariage était menacé. Mes enfants ne vont pas à l'école.